le toute façon billet noir en 40 qui ou à les lignes des démocratie démocratie de principe beaucoup à démocratie de combat laïcité de principe aussi beaucoup à laïcité de combat moment n'est n'a y a combat pourquoi est-ce que vous des textes parce que qui, qui est le Parce que je sais que Parce que, de se y a laïcité, que séparation des textes des des Mais je ne sais pas si vous un homme qui est un dem sen deuk tay def fa visite d'etat da fa waxone wax bu solo il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique. Waouh C'est parce que l'armée, c'est le peuple qui l'a abandonné. Donc l'intérêt du peuple, c'est celui qui doit être défendu. Donc si on va politiser l'armée, quand tu sais qu'il ne servir Intérêt du peuple, il n'y a intérêt, d'intérêt à l'individu pour servir, c'est tout. Mais il faut dépoliciser la politique. Et politique, Maintenant la police. Si vous vous nous devons vous la Si vous vous nous devons vous dérouler. Si vous faites la que vous Hein? ñu ni da nga da nga perturber sen ordre public wa yo yo bu fekké ni politique ci cadre bu khat bobu rek lañ ko je pense bien que bu fa intérêt ba conscience de ouais. do fa nek wa même lañ façon bi ñu leen waxone kéro qui ont l'ennemi l'ennemi au tout de haï démocratie démocratie de principe beaucoup à démocratie de combat laïcité de principe aussi beaucoup à laïcité de combat mais maintenant il y a eu combat il y a eu collègue là vous faites qu'un des angaï de cet texte texte vous pouvez l'engager qui jublure parce que qui qui est l'ennemi à tu de que Parce que tu sais que parce que n'y a de Tout laïcité. La séparation des pouvoirs. de séparation des pouvoirs. bon de séparation élections, de Mais de il y a des gens qui sont très en Ils sont très bien. Voilà. Présidents... visite sont il il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique wow. il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique wow. oui, parce que l'armée qu'on le peuple lui membre à voir défendre. servir. le peuple qui servir. décide il faut, si si si faut dépolitiser la politique. politique. Maintenant, la police qui a dérangée. Si nous devons Si nous Si que ne pas. Nous devons perturber ordre public. Vous faites une politique qui est cadre de vous faire Je pense bien que vous avez conscience. de vous voilà. Mais je vous façon, dont vous vous parlez, Nous vous de la démocratie. Démocratie de principe. Beaucoup vous démocratie de combat. Laïcité de principe aussi, beaucoup a laïcité de combat. Vous avez un combat le combat texte est le plus texte est texte le qui qui est le le tout le de laïcité, la euh, séparation des pouvoirs, de Yo, une séparation de pouvoirs de la séparation des pouvoirs, séparation des pouvoirs si a des ne pas Mais il a Il a un nous sommes français, français. Nous sommes Nous sommes l'armée et dépolitiser la politique. Wow. Il faut dépolitiser l'armée et dépolitiser la politique. Wow. Parce que l'armée, pour le peuple qui a fait l'arrivée. Donc l'intérêt du peuple, Membre à voir à défendre. Quand Bougnou demie veut politiser l'armée, il dit banga comme nous servir. Intérêt populaire, nous devons avoir intérêt à individuer que le servir. Garant de quoi? Oui, puis qui décide? Il faut dépoliticiser la politique. Temoi Bougnou demie. Be politique. Maintenant, police békoyer no. Qu'on ne dérangeait. Nous sommes en pas. de faire. est de la perturber son ordre public. si la a des politiques Je pense bien que, intéret ba conscience ba